Olympiade académique de mathématiques 2011 Troisième exercice académique donné à Amiens Une carte indique qu'un trésor est situé dans un terrain rectangulaire à 1260 mètres d'un coin, à 320 mètres du coin opposé et à 1120 mètres du troisième coin. À quelle distance du quatrième coin se trouve-t-il Autrement dit, PD égale combien On trace la parallèle à AB, passant par T. Elle coupe les côtés AD et BC en H et F. Et pareil, la parallèle. À AD, passant par T, elle coupe les côtés DC et AB en G et E. Comment trouver des distances Dans cette figure, il y a beaucoup d'angles droits. Un rectangle a quatre angles droits. L'idée, pour un problème d'olympiade, c'est de tracer des perpendiculaires par t, perpendiculaire à BC, et aussi perpendiculaire à AB, et bien sûr CD. Les pentes tenues EFGH. Et puis, pour simplifier le problème, je vais noter, comme vous constatez, cette longueur TH petit a, TF petit b, TG petit c, TE petit d. Évidemment, vu qu'il y a beaucoup de rectangles ici, je vous laisse calculer, calculer combien il y en a. Petit a, petit a, petit a, ces trois côtés sont égaux. Côté opposé dans le rectangle. Petit b, petit b, petit b, pareil. Petit d, petit d, petit d, petit c, petit c, petit c. Et bien sûr, la question, c'est combien ça vaut TD. Alors, TD. TD, c'est l'hypoténuse du triangle TGD. Du coup, TD est égal, grâce au terrain de Pythagore, à racine carrée de A carré plus C carré. Et c'est cette racine carrée qu'on doit calculer, en fonction, bien sûr, des données du problème. Les données, je rappelle, Triangle, euh, pardon rectangle. TA 1260, TB 1120 et TC 320. Alors, on va écrire le théorème de Pythagore pour beaucoup de triangles. Déjà, 1260 carré égale a carré plus D carré dans ce triangle. Puis dans un autre. 1120 au carré égale B carré plus D carré dans ce triangle rectangle. Et puis bien sûr, utiliser le 320 320 dans ce triangle, c'est égal à B carré plus C carré. On a utilisé trois fois le théorème de Pythagore dans trois triangles rectangles différents. Et nous, je vous rappelle, on doit calculer ça. A carré plus C carré. C'est-à-dire, on est amené à additionner ces égalités on va les additionner membre à membre voilà 1260 au carré plus 1120 au carré plus 320 au carré est égal à A carré plus c carré plus 2b carré plus 2d carré propriété très importante pour additionner 2 ou trois égalités, on les additionne membre à membre. Et ça nous donne beaucoup, beaucoup de choses intéressantes. Alors, ce, ce nombre, je vous laisse vérifier à la calculette. Il fait tout simplement 2 944 400 égale A carré plus C carré, je copie parce que je ne connais pas combien ça fait, plus 2 facteurs de B carré plus D carré. On a mis en facteur ici, le 2. Et bien sûr, B carré plus D carré, vous pouvez le remplacer par 1120 au carré. L'égalité devient 2 944 400 égale A carré plus C carré plus 2 fois, et à la place de cette parenthèse, c'est rien d'autre que 1120 au carré, c'est-à-dire 1 254 400, vérifiez à la calculette. Du coup, on va trouver A carré plus C carré, qui est égal une équation très simple, a carré plus c carré, c'est égal à ce nombre, moins ce nombre. Faites le calcul de la calculette, vous trouvez 435 600. Et alors, racine carrée de a carré plus c carré, a carré plus c carré, c'est-à-dire TD, c'est rien d'autre que 660. Autrement dit, TD égale 660 mètres. Voilà, c'était... Théorème de Pythagore utilisé dans un joli problème donné à Amiens Olympiade en 2011. Ceci est un timbre apparu Sierra Leone où Donald une Math Magic Land rencontre Pythagore. Évidemment Pythagore il est représenté par cette chose là assez abstraite. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez lire le livre La secte des nombres, autrement dit le terrain de Pythagore, 160 pages, qui est apparu dans la collection Le monde des mathématiques il y a quelques mois. Il est en collection d'environ 40 volumes qui vont apparaître jusqu'au mois de décembre 2013. Pythagore, c'est le seul mathématicien dont le nom résonne familièrement aux oreilles de tous. Depuis des générations, les enfants sur les bancs de l'école récitent son fameux théorème. Mais qui était ce Pythagore dont Laura a traversé les siècles, nimbé d'un entrelac de mystères Mathématicien, il fut certes, mais pas seulement. Ce grand voyageur s'installa à Crotonne, dans les Pouilles, au sud de l'Italie. Philosophe et mystique, il vécut entouré d'une communauté de disciples soumis à un ascétisme rigoureux et qui faisait vœu de se consacrer à l'étude des nombres. Une secte, dirait-on aujourd'hui, qui intrigua ses contemporains et continua, bien après lui, à charmer les esprits curieux. Depuis sa mort, dont le récit légendaire ont tissé mille versions, l'influence de Pythagore et de son célèbre théorème n'ont cessé de s'étendre. Sur les mathématiques, évidemment, où ses courtes découvertes ont ouvert des voies inexplorées. Sur la philosophie, où de Platon à Descartes, tous ont puisé aux sources de sa pensée. Sur les arts et les techniques, où son théorème se glisse dans les applications les plus communes et les plus sophistiquées. 2600 ans après son invention, le théorème de Pythagore n'a rien perdu de sa modernité. C'était la présentation de ce beau livre que je vous recommande de tout mon cœur.